Un fils de républicain espagnol, un américain et un argentin, ces trois hommes avaient sacrifié les meilleures années de leur vie à la lutte contre le dictateur Fulgencio Batista. En 1959, l'année de la victoire, le peuple de Cuba les célèbre comme des héros, mais leur gloire projette une ombre gênante pour celui qui prévoit qu accaparer les fruits de la révolution. Un à un, ils seront écartés. L'un gravé dans la conscience collective sous forme d'icône, sa réalité réduite à la simplicité d'un cliché. Les autres effacaient des pages de l'histoire. De même que le secondo frente, cette deuxième armée rebelle à la tête de la révolution cubaine. Aujourd'hui, il ne reste qu'une poignée de témoins. Avec eux, disparaîtra la mémoire vive de ces événements. Et le commandant Yankee est une course contre le temps et contre l'oubli.